Bonjour à tous, dans cette séquence, nous allons parler des UI Web View. Les UI WebView, c'est un élément qui est assez essentiel dans un environnement de type iOS puisque vous avez assez souvent des interactions avec Internet parce que ça permet en fait d'embarquer dans une vue un interpréteur HTML complet. C'est à dire que quand je dis HTML, j'entends toute la tripotée du web, les webries, c'est à dire HTML, JavaScript, machin, enfin tout, d'accord, non pas Flash, d'accord, il y a une bille, bille Beaucoup de gens sont en train de construire que Flash n'est pas sécure et donc par conséquent Flash n'est pas supporté. Mais par contre HTML5 est relativement bien supporté. Donc ce qui est intéressant c'est que ça peut se faire au moyen d'une URL qui peut être locale ou distante. On va voir comment construire les URL et par exemple ça peut vous servir pour afficher du texte structuré, typiquement la documentation d'une application. Donc Vous pouvez imaginer que vous avez par exemple un petit point d'interrogation. Vous tapez dessus dans votre application et ça vous fait accéder à, euh, du texte et puis ben, vous avez votre doc et en fait ce que euh, l'usager ignore c'est que cette doc c'est simplement du html qui est affiché avec la bonne feuille de style et puis il n'y voit que du feu. Alors en fait euh, le système intègre des mécanismes propres en partie tout ce qui est recadrage et zoom défilement est intégré et du coup à ce titre euh, il y a un avertissement important sur lequel j'insiste beaucoup dans la doc de Apple, qui est qu'on ne doit jamais mettre une UI WebView ou une UI TableView d'ailleurs, hein, mais on verra cet objet là un petit peu plus tard dans une UI ScrollView parce qu'a priori euh, eh bien ces objets ils ont déjà une mécanique de type scrolling et dans ce cas-là, il ne faut absolument pas que ça interfère avec la UIScrollView. Alors je sais, honnêtement, quand on lit le on on n'essaie pas. Je me suis pas amusé ici, donc je peux pas vous dire ce que ça donne. Mais en tout cas, c'est un truc clairement à ne pas faire. Regardons les modalités de fonctionnement. Elles sont archi classiques. Vous allez d'abord construire votre vue bah, à la manière d'objectif C ou à la manière de Swift classique. Ensuite, vous allez charger du contenu. Donc en fait vous avez une URL de base et un chemin depuis cette URL. On va voir un petit peu comment ça se passe dans des exemples qui vont dans, aller dans les séquences qui suivront. Vous pouvez également à partir d'une requête web euh, le faire. Donc on va voir également comment ça marche. Et puis par contre ce qui est important c'est quand vous chargez quelque chose vous avez intérêt à faire un reload. C'est-à-dire en fait c'est une espèce de 7 display pour ce qu'on mais qui est lié au chargement d'un contenu. Donc, typiquement par exemple j'ai une UI WebView qui affiche un contenu donné, je change l'URL associée à cette UI WebView, il ne va pas automatiquement faire le rechargement, il faut que je lui dise allez vas-y reload et il va charger cette URL. Alors un point quand même important, c'est que euh, les types en objectif C, c'est NSURL et NSURLRequest. Mais en Swift et en particulier en Swift 3, peut-être en Swift 2, mais je n'ai pas trop suivi, mais en tout cas en Swift 3, j'en suis sûr, ils les ont renommés URL et URL Request. Donc, c'est les seuls cas de figure et j'ai l'impression qu'en fait, euh, Apple en Swift aime pas trop les NS. Vous savez, NS qui descendent lointain, euh, c'est l'acronyme de Next Step, donc c'était en fait des primitifs qui existent. Donc, euh, Implémenté depuis 25 ans, hein, puisque Next Step c'est les années 90. Voilà, donc en fait, euh, c'est juste un petit avertissement, on va voir du code. Euh en Swift, il y aura des URL et il faut savoir qu'en objectif C, c'est NSURL et NSURLRequest. J'ai l'impression que NSURL et NSURLRequest fonctionnent également en objectif C. Bon, mais je n'ai pas, pas le temps de pousser mes essais plus loin Donc, parce que quand vous allez sur la doc de NSURL et de NSURLRequest, vous avez le pendant Swift de l'objectif C, tandis que vous allez sur la doc de URL ou de URLRequest, vous n'avez pas le pendant objectif C, vous avez simplement le pendant Swift. Alors il faut que vous sachiez également que vous allez naviguer dans une pile de vues. Typiquement quand je suis dans un navigateur, je peux être amené à cliquer sur les URL, etc. Et donc je vais avoir un historique de pages visionnées, chaque page étant contenue dans une vue. Et donc vous allez avoir des attributs qui par exemple typiquement can go back, can forward qui vous indique si vous pouvez aller plus loin, c'est-à-dire aller dans la vue d'après ou dans la vue d'avant. Et vous avez bien évidemment des méthodes qui vous permettent de faire go back et go forward. C'est en fait d'aller en arrière ou d'aller en avant. Bien évidemment, vous ne pourrez en avant que si la vue qui est affichée en ce moment n'est pas la dernière qui a été vue. Typiquement, j'ai fait un bac, je peux revenir à la suivante, exactement comme vous pouvez le faire dans un navigateur. Et d'ailleurs, pour être franc, UAB WebView, c'est a priori une implémentation dédiée, mais du même We UI WebView que vous avez sous macOS. Et en gros derrière, vous embarquez le moteur de rendu HTML de Apple. On retrouve un copain, donc vous avez un protocole UI Delegate. Alors en fait dans ce protocole, toutes les méthodes sont facultatives. Mais il y en a quelques unes qui sont quand même assez sympas. En particulier, euh, vous pouvez euh, recevoir un callback lorsque la vue a commencé à être chargée. Euh, vous pouvez euh, également savoir quand euh, la vue a terminé son affichage. D'accord Et vous pouvez également savoir s'il y a eu un échec du chargement et éventuellement récupérer l'erreur associée. Donc dans la gestion des erreurs et de, de l'évolution de ce qui se passe, c'est quand même assez confortable de s'intéresser à ce protocole. Si vous voulez en savoir plus, je vous recommande vivement le Fantastic Manual. Regardons maintenant NS Request ou URL Request. Euh, c'est en fait une requête sur une URL. Donc vous allez d'abord construire une url, on va voir ça dans le transparent suivant et ensuite vous allez construire une requête avec une url embarquée et ensuite vous allez éventuellement dire à la UA WebView, et eh bien lis moi cette requête. Voilà. Donc vous avez en fait une, euh, un attribut URL, cas en lecture seulement, parce que c'est au moment où vous construisez la requête que vous associez l'attribut. Euh, vous avez un certain nombre de caractéristiques, en particulier euh, est-ce que j'autorise euh, l'accès cellulaire, c'est à dire qu'en fait si j'autorise pas ça marchera lorsque je serai en Wi-Fi mais pas en cellulaire. Ça peut être intéressant si par exemple vous allez chez des données où vous savez qu'elles sont extrêmement lourdes et que vous n'avez pas forcément envie qu'il y ait un accès en cellulaire, voilà. Alors J'avoue qu'avec la 4G, peut-être que ça n'a pas le même sens, enfin, bon, en tout cas l'attribut a l'air d'être toujours là. Vous avez également une méthode support-secure-coding, ça c'est un objectif C. Pour être franc, il est toujours dans la doc mais en fait il est quasiment déprécié parce qu'en fait de plus en plus le Secure est obligatoire. C'est une directive importante. C'est-à-dire qu'en fait Apple exige que toutes les applications supportent les protocoles Secure. Ça n'a pas trop d'influence pour vous en tant que de UI WebView mais par contre quand vous allez programmer des services réseau il faudra faire un petit peu attention. Et puis ben vous pouvez manipuler les différents éléments de l'URL la partie adresse euh, et puis la partie déplacement euh, au sein du serveur une fois que vous l'avez trouvé je vous renvoie comme d'hab fantastique manuel. Une requête embarque une URL, donc vous avez pour ça un type NSURL, enfin une classe NSURL ou URL. Donc la construction, ben on l'initialise avec des strings. Vous pouvez construire un fichier, enfin une URL sur un fichier qui est du coup typiquement local et puis vous avez également une surcharge de la comparaison qui permet de vous comparer deux URL. Pour le reste toujours le Fantastic Pagnum mais vous voyez enfin, rien de surprenant. Ça fonctionne de manière extrêmement classique maintenant que vous commencez à être habitué au modèle objet à la fois d'Objectif C et de Swift. Alors euh, comment vous gérez les erreurs donc euh, bon, d'abord il faut le faire en général, hein, ça c'est quelque chose d'important, ça rend vos applications beaucoup plus fiables et donc pas seulement dans le cas des UI WebView. Euh, ici euh, je vous ai dit déjà tout à l'heure que euh, vous aviez en fait une méthode qui était appelée donc ça ça fait partie du protocole de délégation associé à une WebView. et en fait le type euh, l'erreur vous est rendue dans un type donc nsError avec visiblement un pendant plus récent Error en Swift euh, et en fait ça vous donne deux attributs, euh, une localized description, localized au sens localisation linguistique, ça veut dire que ça vous récupère une chaîne de caractères dans la langue du système d'exploitation. Bon c'est intéressant vous pouvez l'afficher de façon intelligible pour l'utilisateur et puis vous avez éventuellement une localized failure reason qui est aussi localisée dans le sens du langage du terminal. Et vous pouvez en savoir plus bien évidemment dans le fantastic manual. Bon, en guise de conclusion vous voyez que du coup accéder à du contenu en ligne est extrêmement facile, c'est complètement trivial. Bien évidemment le contenu d'une UI WebView est cliquable, je vous ai dit c'est un véritable moteur de rendu HTML donc faites attention à ce qui est embarqué parce que vous pouvez vous promener à peu près n'importe où euh, si vous avez un lien cliquable. Euh, je pense que c'est très pratique pour gérer du texte structuré en particulier tout ce qui est documentation, j'insiste là-dessus, du contenu qui peut être indépendant de l'application ou éventuellement téléchargé lorsque vous démarrez l'application et l'ergonomie est intégrée, en particulier tout ce qui est zoom, défilement et euh, gestion de la taille des caractères. Donc on peut surfer pour pas très cher. Un point important, alors ça c'est quelque chose qui est arrivé progressivement avec iOS 9, c'est que comme je vous l'ai déjà dit, Apple suggère l'usage de connexions sécurisées. Il faut entendre cryptées et en particulier ça a été pas mal mis à l'heure du jour entre les petites discussions viriles entre la NSA, le FBI et puis euh, les grandes compagnies, Apple et Google en tête sur ce coup-là. Et donc par conséquent, euh, on a de moins en moins la possibilité d'accéder aux urls de type http de point slash, slash. on préférera https de point slash slash. Là, c'est un message d'erreur que j'ai eu sur un euh, de mes essais, un de mes exemples et vous voyez qu'effectivement, eh bien, il râle parce que euh, la ressource n'a pas été chargée parce que j'utilisais une URL non-secure. Comme je vous l'ai déjà dit, l'incident ce n'est pas tant maintenant que lorsqu'on va gérer le réseau. Par contre, pour ce qui est des UI WebView, euh, j'ai l'impression qu'en fait, il râle la première fois dans l'application et après il accepte quand même qu'on fasse un accès. Je vous remercie de votre attention. A bientôt.